Alors là, on est dans la phase où euh, on met à la fois euh, des auditions, donc on va aller chercher des experts, on va organiser des tables rondes avec des acteurs publics, avec des associations, avec des gens de terrain, avec des sociologues, pour en fait un peu euh, accumuler euh, tout un tas d'expertises, d'avis, euh, et en fait enrichir nos travaux. On a énormément échangé aussi entre les membres de la commission, euh, donc que soient les conseillers et les citoyens. Et là, en fait, on est dans, dans une grosse phase aussi d'échange qui nous permet de de comprendre un peu sur quoi on va devoir travailler. Euh, on n'est pas en train de, déjà de, de faire nos préconisations et d'être précis euh, sur ce qu'on fera, mais on est en train de cadrer euh, notre sujet, de se rendre compte de tous les points euh, qu'il faudra aborder, tout ce qu'il faudra démêler, euh, ce sur quoi on a envie, nous, de nous positionner, et euh, au final, qu'est-ce que sera la plus-value de notre avis par rapport à tout ce qui peut être dit dans la société de manière générale sur l'engagement et la participation des jeunes. C'était une première au CESE euh, de pouvoir organiser ce travail conjoint entre citoyens et conseillers dans la même commission. Donc on a eu différentes étapes d'intégration des citoyens, d'acculturation un peu euh, de ce qu'était le CESE, de comment on travaillait, de comment on fonctionnait et aussi forcément un travail d'acculturation des conseillers CESE sur l'accueil des citoyens et réussir à travailler ensemble. Aujourd'hui on a eu une, une, très belle, une très belle séance où au final on a vu que les citoyens euh, prenaient la parole, échangeaient autant que les conseillers, avaient autant d'avis euh, diversifiés autant de connaissances et d'expertise de par leur propre vécu sur notre sujet. Et au final, ça a été extrêmement enrichissant. Et on commence déjà à sentir la plus-value énorme pour nos travaux, d'avoir non pas que de l'expertise, mais de l'expérience en plus, qui vient abreuver nos échanges. Et on est dans une commission où les échanges se passent très bien, où il y a beaucoup de participation et on ne peut que s'en réjouir. L'intégration des citoyens est complète et ce qui a été très intéressant, c'est qu'ils ont eux-mêmes participé euh, notamment à choisir des auditionnés, à participer à l'organisation d'un déplacement euh, que la commission réalisera. Donc les citoyens apportent quelque chose de nouveau, une autre vision, euh, d'autres acteurs qu'ils auraient envie de voir. Et au final, c'est ça qui permet de construire euh, réellement euh, notre commission et ce qui sera notre avis.